clap bonjour, j'espère que vous allez bien, les gars, l'heure est très grave, il y a quelque chose dont je dois vous parler, quelque chose d'incroyable, mais également d'incroyablement sous coté, et je ne laisserai pas passer cette injustice, j'en ai rien à foutre, si je dois prendre 20 ans, je prendrai 20 ans, cette chose, incroyablement sous côté, c'est Black Butler. So 提供 Black Butler, œuvre que la plupart d'entre vous connaissent déjà, peut-être pas aussi, hein, est un shonen qui a reçu une adaptation animée depuis un bon petit moment, jusqu'au dernier film Book of Atlantis où on n'a plus du tout entendu parler de l'animé après. Et c'est bien dommage, mais pas tant que ça, car il existe le manga, et c'est sûrement de cette dinguerie là que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, et ce dans les plus brefs délais. J'avais pris la décision de commencer Black Butler, il y a déjà un long moment de ça, c'était en 2018 ou 2019 à la Japan Expo Sud, grossièrement c'est la Japan Expo mais en moins bien, mais il y avait une grosse réduction sur les mangas, qui se vendait du coup à 5€, et l'énorme rat que j'étais, et que je suis encore, a vu la série Black Butler, que je prévoyais déjà de continuer en manga, donc l'occasion était parfaite, j'ai acheté tous les tomes jusqu'au tome 21, et j'ai tout stocké dans mon armoire Là, là, normal jusque là j'ai envie de dire, mais j'ai été victime de ce qu'on appelle l'achat à retardement, c'est un phénomène scientifique totalement inventé par moi, et dont vous êtes peut-être victime, ce phénomène consiste en fait à acheter quelque chose dans l'instant T, pour finalement l'utiliser que 3000 ans après, pour beaucoup de personnes, ça sera cette altère que vous utiliserez presque jamais, cette veste que vous avez acheté pour l'hiver, mais que vous ne porterez jamais, et pour nous, weeb qui se respectons mutuellement, j'espère que c'est le cas, hein, ce phénomène surgit très souvent lors de l'achat de certains de nos mangas, des mangas qu'on achète, mais qu'on ne lira que dans un an, voire plus après l'avoir acheté, et c'est quelque chose qui m'est arrivé avec Black Butler, après bon, je vous vois venir hein, les gens en mode euh, non mais moi je lis direct après avoir acheté, ni ni ni ni j'en ai rien à foutre, foutre. ils se de pour une douche un jour, faut, faut lâcher au sous de temps en temps, croyez que je le sens pas, bah, bah vous avez raison, <rire> Bref, second degré, hein. je sais que les joueurs de sous prennent au moins une douche par mois, donc ça va, hein, je, je suis pas à mauvaise langue, bon moi je reviens, je vais aller pécho sur discord hein encore bref, du coup, j'ai commencé Black Butler, que un an après avoir acheté tous les tomes, et franchement, je pense avoir jamais pris une aussi bonne décision de toute ma vie, à part quand j'ai décidé de devenir un homme, hein Votre audition elle marche pas très bien là et du coup, quand je me suis mis à fond dans la lecture, c'est là que j'ai réalisé un peu la structure de l'œuvre. Une sorte de découpage d'arc, où il se passe des tonnes de choses, et où on en tire des conclusions qui vont développer les personnages, et encore agrandir les enjeux et les événements des arcs à venir. Je sais pas vous, mais moi, c'est clairement ça qui me fait bander. Il a que pour Sebastian que je pourrais envisager d'être gay, et rien de plus. Et ça, c'est ce qu'on appelle véritablement la passion, les gars. Et ouais, et ouais, et ouais. Et 100 dollars cette fois. Et donc, justement, dans la suite du manga par rapport à l'animé, les choses deviennent largement plus sérieuses, et on a enfin un développement de tous les domestiques de la maison Photoprive. et putain ça fait plaisir, on avait légèrement abordé ça dans l'animé, mais clairement pas assez pour que je m'en souvienne en détail. ce qui est le plus honteux, c'est que c'est clairement l'anime qui maintenait une vague de hype et de popularité sur l'œuvre, ce qui a vraiment bien marché sur les ventes du manga, la preuve j'en suis une cible éditoriale, mais le truc c'est que depuis plus rien, je vois plus personne en parler, et rares sont les gens qui aujourd'hui connaissent, alors que pourtant c'est vraiment un bon truc hein on est dans le même cas de figure que le horizon, hein, par rapport à cette baisse de la hype, sauf que contrairement à le horizon, Black Butler n'a jamais eu de moment chiant dans ces dernières saisons, qui aurait pu expliquer cette baisse, car vraiment, tout était là, la qualité, l'animation, l'histoire qui parlait des personnages qu'on voulait vraiment voir, comme Undertaker par exemple, et là non justement, ça s'est quand même rendu au même stade de popularité que certains très anciens animés après la chose que je peux comprendre, et que la plupart des fans aussi, c'est que le genre du dark shonen, n'est pas vraiment ultra populaire, ou ultra répandu au sein de la communauté, car on n'est pas vraiment dans un seinen, où ça va potentiellement parler de choses ultra dark, ou des thèmes qui conviennent à des ados, mais plutôt rester dans le shonen, mais avec une touche morose et quelquefois glauque, qui font un parfait mélange que personnellement j'adore, et qui est incroyablement bien retranscrit dans l'animé. en ce moment dans les derniers tomes, il est clairement en train de se passer des choses de fou, et à force de lire, arrivé au tome 30, j'ai pas mal relativisé sur la série et je me suis fait la réflexion que tout ce que j'ai lu après l'animé pouvait clairement représenter deux saisons entières. Et croyez-moi, si ça voit le jour un jour, ça tombe sous le sens, hein. Bah, ça serait clairement un truc de malade. Je serais sûrement le premier hype de cette nouvelle et vous le verrez un peu partout sur la chaîne comme le gros fanboy que je suis. Parce que ouais, quand même, faut pas abuser. <rire> Genre c'est Black Butler quand même, hein, faut pas abuser. Mais sinon, l'objectif de cette vidéo, très simplement parlant, hein, c'était de passer un bon moment, comme là je l'ai fait en tournant ça et de vous faire découvrir un manga qui est franchement bien, et un anime tout aussi bien qui l'adapte correctement, à part la saison 2, hein. <rire> ça, ça, ça a jamais existé ça, c'est quoi, c'est <rire> Sont malades les gens Donc si vous voulez commencer Black Butler de n'importe quelle façon que ça soit, franchement n'hésitez pas, il est très peu probable que vous le regrettiez par la suite, tellement la série dispose de moyens efficaces pour capter l'attention du spectateur, et c'est beau putain. Je pense aussi que si vous avez aimé cette magnifique vidéo qui parle d'une œuvre magnifique, bah n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Peut-être lâcher un petit like, hein, ça fait aussi plaisir, si l'envie vous prend. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre la sortie du tome 31, parce que je, je suis genre ultra hype. Et de vous souhaiter un bon après-midi, euh, sans mentionner la journée, parce que je ne sais pas quand la vidéo va sortir. C'est très possible que ce soit un mercredi, mais je, je dis pas, tu vois, je suis quand même euh, un chômeur dans l'âme. Du coup, euh, voilà, bonne soirée et ciao bye. Non mais les gars, au bout d'un moment, vraiment, genre euh, quand la vidéo est finie, il faut partir, putain, après je dis des trucs comme ça là, j'assume pas. T'es sérieux là Non non, c'est pas drôle, au bout d'un moment, on peut plus dire on peut plus rien dire. Euh, moi moi moi je suis là, je voulais juste continuer à animer, tu vois, j'ai confondu Bokuno no Higuro Academia avec Bokuno no Pico, tu vois, je voulais pas dire ça moi de base. Hein